Il a vu la radio 2 euh... oh, Il est retourné à l'air. Est-ce qu'il y a un avion qui peut me faire un trou de c pour voir s'il n'y a pas un char ennemi Aïe oui. oui. Bah là je... Tu t'en occupes oui. STA 2 et demi down.